Généalogie du Yeshua Amashiah, partie 5, quelques dates en format avant Jésus-Christ. Moins 4146 avant Jésus-Christ égale à l'an 1, création d'Adam. Moins 2490 avant Jésus-Christ est la date du déluge. Moins 2199 est égale à les naissances d'Abraham. L'Exode étant moins 1479. La prise de Canaan étant moins 1439. La fin de la période du temps des juges, moins 1014. Le roi David de sa naissance à sa mort, moins 1033 à moins 963 avant Jésus-Christ. Construction du premier temple de Yahweh en moins 959 avant Jésus-Christ. L'année de du royaume en moins 923 avant jésus christ nous pouvons noter les langues hébreu et araméen sont parlées déjà en mois 630 avant jésus christ cela n'est pas noté sur la frise mais j'ai trouvé ça intéressant de savoir que l'araméen et l'hébreu étaient déjà parlés dans ces Période si. Historiquement, euh, c'est important de savoir où on en est au niveau des langues. Le temps des rois de Saoul Saül à Matania a duré de moins 1043 à moins 520 avant Jésus-Christ. La destruction du premier temple est en moins 519, moins 520. Déportation de Yehuda à Babel en moins 520 avant Jésus-Christ. Le début des 70 semaines de Daniel est en moins 450 avant Jésus-Christ. Reconstruction du deuxième temple en moins 520. 404 avant Jésus-Christ, le temple est fini. L'an 1, année de la naissance de Yeshua à Mashiach, par le Saint-Esprit. Cette date était sur notre frise en 4146. Donc pour avoir toutes les dates que vous voulez avoir, vous reprenez la généalogie du livre et vous faites la soustraction avec l'an 1 égale 4146 moins le chiffre que vous voulez, enfin la date que vous voulez avoir. Donc l'an 3 correspond à la mort et à la résurrection de Yeshua machia en 4169 sur ma frise. Voilà, c'est quelques dates qui peuvent, qui peuvent nous intéresser. Il y en a bien d'autres, mais je vous laisse le soin de les chercher. Soyez bénis. Telles sont les familles des fils de Noah, selon leur lignée, selon leur nation. Et de cela ont été divisées les nations sur la terre après le déluge. Alors toute la terre avait un même langage et une même parole. Ils adoraient tous leur sauveur. Ils adoraient tous Yahweh. Ils avaient canon.